Écoute tout le monde les Orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir une liste absolument merveilleuse, le Ménagerie Voleur. Alors c'est une liste qui est un petit peu hors méta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément référencée dans les tiers 1, dans les tiers 2, même si c'est un deck qui est fort, c'est un deck qui a fait top 27 légende. En fait c'est un deck qui vous permettra évidemment de passer les gens, de monter euh, énormément votre classement, sauf que c'est pas un deck qui est assez populaire à l'heure actuelle pour finalement être référencé, Mais c'est une liste qui est géniale. Alors là, cette vidéo-là, euh, bah, je la fais mercredi finalement. Donc demain, normalement, il y a une vague de nerfs et de up. Alors il y a 4 quatre, euh, quatre nerfs et plein de up. Donc finalement, la méta va pas mal évoluer. Mais voilà, on sait déjà les cartes qui vont être touchées. On sait que, c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous proposer cette liste, que le Bligotron, euh, finalement, va être EP. En tout cas, il va y avoir un up sur la carte, mais on ne sait pas... Euh comment. Et on sait que Fan Briand va être nerfé, mais bon, Fan Briand, ce sera sûrement toujours jouable. L'idée maintenant, et on le sait, c'est que quand il y a des nerfs, les cartes sont toujours jouables. Et quand il y a des up, bah, les cartes sont évidemment bien meilleures. Donc, euh, je pense que c'est un deck qui est un petit peu sous les radars pour le moment. Et euh, qui, qui a énormément de cartes extrêmement, extrêmement puissantes comme Bec de euh, Bête de Fête, comme tout, toute la, la synergie un peu des potions qui est très très forte. Il euh, y a toute la, la value avec les Coutelas, avec euh, Pavillon Noir, etc. Donc vraiment, c'est un deck qui pourrait être top méta je voilà je je mettrais une petite pièce là dessus même si à l'heure actuelle c'est un deck peut-être que vous n'avez jamais croisé vous n'avez jamais joué encore une fois il a fait top 27 légendes donc on est vraiment sur une liste qui est optimisée qui est forte il y a plein de plans de jeux différents mais voilà je pense que après les nerfs après les nerfs et les ups, c'est surtout des, des ups parce que des nerfs je pense que c'est vraiment un deck qui voilà qui qui pourrait clairement jouer son rôle dans les tiers 1 dans les tiers 2 on verra ce que ça va donner. En tout cas, vraiment, je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté pour vraiment connaître tous les, les match ups et accessoirement euh, les différents plans de jeu en fonction des situations. Voilà, c'est très très fin comme deck. C'est très très très technique. Ça a l'air no brain en mode je balance mes cartes, mais voilà, il y a plein de choses qu'il faut connaître et je pense que dans cette vidéo, il y a des bons plays, il y a des erreurs, mais justement, à chaque fois, j'essaye d'analyser mes erreurs et je pense que c'est voilà, une très bonne vidéo pour progresser. Je vous souhaite sur ce, un délicieux délicieux visionnage. Et c'est parti contre un chasseur. L'objectif, ça va être de prendre... Le board le plus rapidement possible Donc évidemment on va virer toute cette main Même s'il y a des très bonnes cartes Mais il y a que des très bonnes cartes en général en ménagerie euh, Finalement c'est aussi un euh, Comment dire un J'allais dire un curseur mais c'est pas le mot euh, Un symptôme c'est pas le mot Je vais retrouver le mot ou alors ça va, <rire> ça va être Très très frustrant euh, Je vais changer de mot mais vous allez <rire> Vous allez voir l'idée attention euh, Attendez je vais faire euh, On peut presque baisse de fête T1 ici, je crois. J'aurais à dire. Ah, c'est quand même strong. Hein. Ça booste ça, ça, ça. Je crois qu'on va faire ça. Ah, mais eux aussi, c'est des bêtes. C'est vrai que c'est des mechas et c'est des bêtes. Donc, ça booste euh, bah, toute la main. Je pense que c'est le play. Oui. Euh... En fait, le fait que... Euh... Euh, les ménageries puissent exister dans la méta Différentes ménageries évidemment Cette liste là c'est peut-être la plus sexy Accessoirement c'est une qui a fait le plus de, de, de performances, En tout cas euh, qui a fait une belle performance C'est pas forcément un deck très populaire mais Ça a fait une belle performance euh... Tant pis mais on va quand même jouer la 3-3 ici Ou alors on joue la de 4 Non euh Je pense qu'on va plutôt jouer la 2-4 et on va faire un value trade comme ça. Mais là, on est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bien. Euh... C'est le signe, voilà. C'est le... pas le terme que je cherchais, mais c'est pas grave. Euh... Pour moi, c'est vraiment le signe que la méta, elle est saine. Parce que c'est vraiment des decks avec juste plein de bonnes cartes dedans et une, une, une certaine curve. Et c'est ça aussi l'identité. Euh... L'origine d'Hearthstone pour moi c'est vraiment à la base c'était un, de, un, un jeu de curve où vraiment on devait jouer euh, un peu comme de, en arène finalement. T1, T2, T3, T4 et là c'est un peu ça sauf qu'évidemment avec toutes les subtilités du format standard et toutes les subtilités en plus du voleur et évidemment de toutes les capacités finalement qui se sont, euh, qui se sont améliorées au, au, au fur et à mesure. Euh, bon j'ai envie de jouer ça maintenant donc je pense que je vais faire ce trade ou trade comme ça. Je vais jouer ça maintenant. Et au prochain tour, je pourrais euh, activer mon arme. Et franchement, on est pas mal du tout. Je pense que c'est compliqué pour aller chercher, chercher la 3-6. Même ça, c'est compliqué pour lui. On a pris le board, c'est ce qu'on veut contre chasseur. Très bien, je pense que cette game est honnêtement gagnée. Euh, donc oui, c'est vraiment le, le, le signe pour moi de... Euh, du côté sain de la méta. Finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, les, les méta, elles étaient saines avant, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de deck ménagerie, mais là, vraiment, le, pour moi, le deck ménagerie, c'est vraiment, entre guillemets, un deck d'arène, mais vraiment euh, ultra amélioré. Alors, j'ai pas envie que vous disiez, euh, bon, euh, Fichou, il a dit que c'était un deck d'arène, je vais pas le piquer, j'ai pas, <rire> pas envie de jouer une arène en format standard. Ce deck-là, il a fait top 27 légende. Ce deck-là, il vous fera passer légende. En un claquement de doigts. ce deck-là, entre guillemets, il est hors méta. Il est méta, mais il est hors méta. Et c'est presque un, un, un plus finalement qu'il soit hors méta parce que vous avez un deck qui est fort avec un bon winrate, avec une belle curve donc stable, mais en même temps, mais en plus plutôt, vous vous avez un deck qui est surprenant. Donc l'adversaire ne va pas savoir autour de quoi tourner, euh, il va jouer contre vous, il va se dire est-ce qu'il y a éviscération, est-ce qu'il n'y a pas éviscération. On ne joue pas éviscération mais l'adversaire peut imaginer qu'on joue éviscération et dans ce cas-là il va faire une ligne de play parfois trop défensive dans certaines situations. Parce qu'il a peur de se faire tuer à distance Et à partir de là Il va faire un play qui n'est pas un play de value Et donc vous, vous allez gagner la value Vous voyez, vous allez rentrer dans sa tête en, en, en gros Euh, ok. dokie pas trade Pas évident. Oh Euh, Est-ce qu'on pioche Ok Je crois qu'on va mettre des petites créas dans ce matchup Genre ça Enfin c'est une 3-3 au bout du vin, hein. Et ça Ça me paraît pas mal euh, Bah écoutez j'ai un beau board j'ai toujours le board finalement, alors faut faire attention parce que bah, là il va rentrer dans les tours, c'est un deck mid. Hein. c'est enfin Il y a un côté euh, quoi que. J'allais dire c'est un deck mid mais en vrai ça peut être une version assez face. D'ailleurs j'avais proposé euh, le, le, le, le chasseur macaque banane euh, sur la vidéo, vraiment n'hésite pas à aller le voir parce que c'est un deck qui est très intéressant. Ça reste un, bon ça reste chasseur face globalement mais avec plus de synergie. Plus de finesse, vous avez l'arme finalement qui va comboter avec les sorts Et en sort vous avez euh, bah, les euh, régimes de bananes, vous avez les, euh, les tonneaux de macaques finalement Il y a ça, très intéressant Parce que c'est facile de jouer 3 sorts avec ce deck Donc voilà, ça reste un deck face mais c'est pas juste un deck uniquement curve euh, T1, T2, T3 avec que des petites créas et puis ça suffit En général c'est assez drôle parce que le chasseur face souvent Ses 3 premiers tours c'est presque des cartes neutres C'est con hein, mais c'est vraiment un deck qui va gagner avec ça en fait la clé c'est l'essor de chasseur Et le pouvoir Mais finalement ces créatures ce sont souvent des cartes neutres Là c'est assez intéressant parce que ces créatures sont des cartes de chasseur Donc euh, voilà je trouve que le deck est plus intéressant sur, cette, sur ce plan là Bon ça peut être requête rejetée Ou surprise du chef Ça c'est gourmand Et ça me blesse aussi ça, ça me blesse Non ça me blesse pas C'est que pour l'adversaire parce que ça a du sens. J'ai pas trop, je suis pas. Je suis pas certain. J'ai peut-être envie de faire plus de, de magie avec ghoul, plus ceinture. En même temps, ça bourre. Hein. En même temps, ça bourre. Et tous les dégâts subis par votre adversaire sont augmentés de 1 point. Ça lui casse son arme accessoirement. Ça transforme son arme 3 en arme 1-2. Donc je pense que c'est quand même ok. Let's go. On lui laisse le board, mais franchement on peut le finir à distance. C'est un peu fou ce que je fais mais je pense que c'est ok. Ouais. Là je le mets à 11. J'ai un board qu'il faut gérer. Parce que je suis à 21 donc je gagne la race finalement. Donc là il a cette arme qui finalement fait qu'il va subir... D'ailleurs ça ça va être up. Donc euh, comment est-ce que ça va être up Peut-être que l'arme sera un peu plus forte. Peut-être que le mana sera un peu... Peut-être qu'il va coûter 4 mana. Peut-être qu'à 4 mana, ce serait trop fort. Mais peut-être un peu plus de stats. Genre, pour 5 mana, une 4-5. Euh, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, cette carte-là va être... Up. Ce deck-là va être, de manière générale, plus fort. Hein, même si la fan brillante va être nerfée. Fan brillante, c'est pas une carte clé du deck. Bon, vous allez me dire, le Blingotron n'est pas une carte clé du deck. Mais la... en fait, l'avantage de ce genre de deck, c'est qu'il n'y a pas de carte clé. Oh Écoutez. Eh bien, c'est maintenant. Hein. Maintenant. Euuuuuh popo popo popo C'est 6 dégâts Faire gaffe à la ouais, faut quand même faire gaffe parce que On va pas faire ça, on a gagné non ça on passe à 1 ouais bon fallait juste compter après on peut, on peut ne pas être à 1 si on veut Bon, c'était la gamme de chauffe, mais c'était pas mal. Hein. voyez, on a été carry par notre... Bon, après, on a quand même bien joué. Hein. On a été carry par notre curve et carry par le petit... Euh... C'est con, mais vous voyez, le pièce... Euh... Pièce bête tour 1, là, qui a boosté toute ma main. Bah, derrière, en fait, ça m'a juste permis de prendre le board. Et puis, voilà, après, à un moment, il faut aussi arrêter de trade, surtout contre un chasseur qui peut viser à distance. Et il faut setup un létal. Je pense que, voilà, c'était... Euh... Il y a une game qui est très... Enfin, il y a une vidéo qui est très intéressante, qui est un peu de, de, dans cet ordre là par rapport euh, à, la, à la théorie des trades etc c'est la vidéo précédente sur le Decafrost euh, qui est le, le deck du top 1 légende et accessoirement le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle qui va être nerfé euh, vraiment je vous invite à regarder la vidéo parce que je pense que le deck sera toujours jouable des, je pense que ce sera des petits nerfs et surtout qu'il y a assez peu de nerfs il y a surtout des up. Mais en termes de trade, en termes de, de changement de tempo, souvent on dit et à juste titre, hein, Hearthstone c'est un jeu de changement de tempo. La clé c'est la tempo, c'est-à-dire savoir, euh, t'entends, hein, pas de longue bête de fête, mais le problème c'est que euh, non. C'est savoir agresser, savoir trade et savoir parfois euh, jouer défensivement. Enfin voilà, faut savoir changer justement de bah, fameux tempo, euh, euh, prendre l'initiative, laisser l'initiative, etc. Même si c'est pas aussi simple que le dire. Et, euh, et je trouve que... Bon, avec, avec ce deck-là, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut très très bien faire. Donc je pense que, ça va, je pense que cette vidéo va énormément vous aider là-dessus. Mais sur le Decafrost aussi, tous les decks en fait qui ont du board et qui peuvent changer de tempo, qui ont un côté un peu burst. Même si nous, en vrai, notre côté burst, il est moins prononcé que le deck à frost Mais il y a quand même un vrai côté burst dans ce deck. Avec l'arme, par exemple, avec Beatboxer, etc. Donc là, c'est super fort, la bête de fête. Boost 4 cartes de la main. Euh, ça doit être une version relique, j'imagine. Alors le match-up peut être un peu compliqué. Parce que c'est un deck très contrôle. Ok. Vraiment pas envie de faire une dague au prochain tour. Mais je pense que je vais devoir. Et je pense que c'est chaud là déjà. Ah, il a le caveau malheureusement. Il a le caveau. Ou alors on fait double amalgame. Et on pioche pas. Peut-être qu'on a. On... C'est auto... obli... obligé. C'est autorisé hein, de pas piocher là. On <rire> a le droit hein, si on veut. En fait, on a déjà de la value des amalgames. Je pense que c'est un match-up où on a quand même besoin d'agresser. Ça, ça peut être très cool. Hein. Est-ce qu'on arrivera à jouer les 8 pirates Ah, c'est pas sûr. Hein. Ah, j'ai des choses qui invoquent des pirates et tout. Après, ça c'est strong. Hein. Je sais pas, c'est vraiment pas évident Ah la probabilité elle est mince quand même hein. La probabilité je la trouve assez mince Alors ça c'est Moins bien que ça on va essayer de jouer un peu à la value. En fait, ce qui me fait peur, c'est juste que le tour où il va jouer. Euh, si En fait, s'il a beaucoup de reliques et qu'il arrive à, à jouer les esprits des illusions, bah là, c'est compliqué. Parce que, en fait, s'il commence à mettre des 4-4 et des 5-5 sur le board, on va pas pouvoir les gérer. Ou du moins, on va devoir écraser notre board dedans. Parce que nous, on pourra pas gagner à la tempo à moins qu'il soit bas en life. Oh, Dame -Seno tout de suite. Oh, alors ça, c'est plutôt intéressant pour nous. J'aurais tendance à dire que c'est une erreur, mais en même temps, s'il si le fait, c'est qu'il peut-être qu'il se sent vraiment agressé et il se dit. Je dois faire ce play-là maintenant. Après, peut-être qu'il arrive à traiter tout mon board. Bon, en vrai, c'est euh, toujours ça qui n'ira pas dans le visage. Hein. Bon, va falloir gérer ça. Toi, avec Vizir, j'imagine. Ça, c'est fort. Ouais, ça fait un peu mal hein, j'en Je, conviens, ça fait un peu mal mais si on le fait pas on a perdu Enfin on n'a pas perdu mais en tout cas c'est un paratonnerre, alors lui peut-être qu'il est en train de se dire pareil, il est en train de se dire bon bah c'est cool c'est paratonnerre Mais, quand bien même si c'est paratonnerre c'est qu'il y a une raison Donc on doit aller le chercher Tant pis, on, entre guillemets il a fait un tour qui était tellement bon que voilà, normalement ça enchaîne pas derrière, si ça enchaîne derrière j'ai à lui mais euh, voilà, c'est ces fameuses euh, nuances, ces tensions de tempo. Je pense que c'est vraiment le terme ici, c'est des tensions de tempo. Et là, on, est dans, on était dans une, dans une tension élevée, aiguë même, sur les deux tours précédents. Que ce soit lui et moi. Et là, on est re sur un tour un peu plus, euh, un peu plus crémeux. Quoi. Ça, c'est relou. C'est relou, relou. Bon, il va y avoir des bons trucs. Éventail de couteau. Ceinture. La chaîne micro. Peut-être éventail, non Ah, ceinture quand même. On va prendre double ça. De toute façon l'idée c'est trade le board donc on va faire un trade comme ça, une 3-1 un, là, on va essayer de jouer un peu à la value, de toute façon l'agression on l'a perdue, donc euh, on va sur notre plan de jeu B qui est un plan de jeu qui n'est pas bon dans ce match-up. mais le problème c'est que là c'est un peu entre la peste et le choléra, si on reste sur le plan de jeu A c'est à dire d'agresser, on a vraiment 0% de chance de gagner donc je pense que là cette gamme là elle est perdue, le match-up est compliqué, c'est un deck qui aime bien jouer contre des decks de board euh, nous on est un deck de board l'early game il a pas été très très bon de notre part son early game a été très fort avec la dame Steno qui a tout détruit donc euh, voilà c'est le genre de game où le match-up est un peu polarisé, encore une fois pas parfaitement polarisé mais un peu polarisé il a pris l'avance, on accepte que cette game là est perdue, ça fait partie du jeu aussi Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher la game, on va essayer de gagner mais il faut gagner intelligemment avec les bons plans de jeu, pour moi le bon plan de jeu c'est le plan de jeu contrôle ici Presque fatigue si je puis dire. Ça va quand même être complexe. Je hein. crois qu'on va jouer un amalgame. Un gros amalgame qui a tout. Euh, on va jouer un gros amalgame pendant qu'on a les, les manas. Ouais, on va essayer de se défendre avec euh, mélange de décoction, les ceintures. Essayer de détruire ces reliques des illusions, ça va être la clé. Et si on arrive à faire ça, peut-être que l'on pourra gagner encore. C'est très complexe. Hein. On l'a vu avec le guerrier ménagerie la dernière fois. Le guerrier ménagerie, il avait vraiment cette possibilité presque de gagner à la fatigue. Mais on n'est pas un guerrier ménagerie, on est un peu plus agro. Ouais. C'est intéressant, vous voyez parce que il a préféré doubler, bon il a raison, il a préféré doubler le, le kill sur l'amalgame plutôt que les esprits fugaces. Donc ça on va les garder, hein. on va pas les faire sur des 3-3, ça on veut le faire sur des 6-6, des 7-7, des trucs comme ça. Ok. Hasta luego. On va faire ça, on va récupérer tout de suite l'amalgame, un peu, un peu d'armure. On est en mode contrôle, euh, on a un win rate très faible dans cette situation, mais encore une fois, il faut vraiment choisir la, la meilleure façon de gagner, le fameux winning play. Ce winning play, ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps gagner, ça veut juste dire qu'on va se rapprocher de la victoire. Voilà, on c'est des choix, c'est des choix de jeu. Euh, c'est un jeu de hasard avec de la stratégie. Il ne faut pas l'oublier, un jeu de cartes, c'est un jeu de hasard avec de la stratégie. Même si la stratégie est plus importante que le hasard, il y a une part de hasard, il y a une part de match-up aussi. Ça c'est du hasard, hein, mais c'est aussi l'intelligence de l'adversaire de choisir des decks plus ou moins euh, équilibrés. Bon. On est à 33. On a des anti bêtes en main. Notre plan de jeu pour le moment est totalement respecté. Est-ce que ça va aller au bout J'y crois pas trop, mais en vrai on est là. quoi. Ok. On reste alors maintenant Bon ça c'est des 3 3 C'est pas si gros C'est quand même Le problème c'est que si je mets une créa Il va la tempo C'est à dire il va la détruire avec ses sorts Et il va pouvoir agresser avec ses créas Donc en fait j'ai presque envie de Ah ça ça peut être pas mal quand même Ou alors je découvre un seul sort Ah c'est pas mal là ce qu'on a. Est-ce qu'on fait ça, ça être mon Pas de l'ombre. Il y a un peu trop... <rire> un peu trop de gourmandise dans ce que je suis en train de faire mais en même temps ça me parle alors là si on... <rire> cette main elle est délicieuse mais c'est intéressant cette game parce que vous voyez c'est vraiment deux games différentes la première game, bon il faut agresser c'est Chasseur Face si on joue comme ça on a 0% de win rate. et celle là, il faut agresser aussi on reste un deck agressif, on a un deck proactif mais bah ça se passe pas comme on veut donc on va sur un plan B et finalement ce plan B bah, il... on le voit vraiment là enfin, on voit qu'on peut le faire, c'est ça aussi l'idée c'est pas juste de faire un plan B, ça marche pas, c'est pas un chasseur face qui, qui passe en mode contrôle. Là on a Voleur, donc Voleur ça reste un deck tempo, ça reste un deck qui peut générer de la value, et là on a vraiment une main qui est hyper intéressante. Après, encore une fois, je pense que cette gamme là on va la perdre, mais... Là plus les tours avancent, plus on se rapproche de la victoire. Oh ça c'est bon ça, une 3-3 qui s'écrase dans la 4-1 ça me va. Ah, J'ai peur qu'il fasse les reliques là. Je pense qu'il va faire. Euh... Il va jouer les illusions là. On est bien peur. Ouais. Ouais. 8-8. Bon. 8-8-9-9. Standard. Ok. Bon. C'est à nous de jouer, Yugi. Ah, dommage. Ah, c'était gagné si ça tuait ça. Un des deux, c'était gagné. Et là, c'est mort. Si ça tue une de, un des 8-8, je pense que c'était gagné. On va essayer de voir, parce que là, de toute façon, il a plus de façon de gagner. Si, il a Astalor encore quand même. Ouais, il a quand même Astalor. Mais quand bien même, je pense que là, si ça tuait... Alors... Il euh, y avait un peu de hasard hein, dans ce play. Mais si ça tuait la 8-8, c'était bon. Ouais. ouais dans tous les cas, c'était complexe. À un moment, j'aurais dû mettre une créa. Ouais. Bon. Là, il a l'étale. Vous voyez, on a on a tenté. Hein. Le problème, c'est que... Ouais, trop, trop de grosses créas. Mais franchement, on avait, on avait les moyens. On avait vraiment... En fait, c'est cette 3-3 qui est embêtante. Parce que s'il n'y a pas la 3-3, on peut presque arriver à une ligne de play où on détruit tout, mais c'est très très chaud. Elle est géniale, cette game. Elle est géniale parce qu'on va la gagner peut-être 10% ou 15% du temps. Mais quand on va la gagner, c'est vraiment nous qui, qui la gagnons. Et vraiment, l'adversaire, je pense qu'il se dit « Merde, je suis tombé contre un crack. » quoi. Et c'est ça le truc. C'est qu'on va peu la gagner. Mais après, voilà, vous pouvez aussi vous dire « Bon, bah ben, j'abandonne. j'ai pas envie de jouer mon 15-20% de chance de gagner. » Euh, je préfère abandonner, mais bon, si tu commences à abandonner dès que as 15-20% euh, Ça veut dire que tu joues à gros, as loupé ton T1, tu vas partir, enfin, vous voyez Donc euh, c'est une game qui est hyper intéressante Mais c'est vrai que c'est peut-être propre à chacun, moi j'avoue que j'aime bien les games comme ça Je préfère les games comme ça que quand je roule sur mon adversaire Mais parce que voilà, il y a de la réflexion, il y a un vrai plan de jeu qui est mis en place Le plan de jeu, il est lisible euh, Et il est, il est impactant, pas suffisamment, mais Mais c'était déjà pas mal. J'aurais peut-être dû Astalor sur T8. C'est peut-être mon erreur. C'est euh, sur T9, je veux dire. Bon, le match-up est un peu compliqué. On préfère jouer contre des Dekafrost. Mais, euh... Donc ouais, peut-être qu'il fallait juste Astalor. C'était la 8-8. C'était une bonne Kerea. C'est peut-être mon erreur. Vous voyez, si je devais refaire quelque chose, c'est peut-être ça. J'aurais dû claquer Astalor juste pour 9. Au lieu de faire un peu ma value et tout. Mais sans certitude, hein. Certitude. Bon, par contre, dans ce matchup, on peut value. Et la value peut nous faire gagner. Pour le coup. On va piocher ou on va mettre des dégâts On va mettre des créas. À piocher, c'est quand même fort. Le c'est quand même assez fort. Euh... Ouais. Ok, on a le trade de là. On va pouvoir développer une institutrice. C'est dommage de ne pas avoir la bête de fête là. Bon, ça c'est le truc qui coûte le plus cher. Est-ce qu'on veut vraiment envoyer un serviteur Par jure, hein. Trade là. On veut garder nos créas. On s'en fout de nos points de vie. C'est à lui de, de contrôler. C'est à nous d'agresser. Donc là, il y a vraiment euh, une identification d'un agresseur et d'un d'un contrôleur. Donc, euh... enfin, d'un défenseur plutôt. Le <rire> c'est un contrôleur des impôts quoi. Euh... Pour le Roi lich. Est-ce qu'on a vraiment envie de remonter Un jeune Naga avec ça Je suis pas sûr, on va voir Là il a Trade qui est beau Au Krabatoto, c'est bien Plagia. Plagiat c'est pas mal hein La ceinture... Euh... La ceinture, c'est la ceinture hein. Je vais prendre le parjure. La question c'est est-ce que je veux deux secrets Ou je veux plein de potions Je pense que deux secrets c'est quand même super fort. Oh, merde j'ai déjà parjure C'est un secret Ça c'est vraiment le play du gars qui le voit au moment où il joue le... Ça c'est vrai... Merde ben, Je le savais, en plus je le sais C'est con Bon c'est pas très grave, il hein. n'y a pas mort d'homme mais c'est un peu chiant. pas envie de se faire insulter là. <rire> la clé, couper les mottes. Bah ben ouais c'est par jure. En fait dans ma tête c'était deux secrets. C'était deux secrets qui allaient s'activer. Putain je suis vraiment bêta. J'ai fait la passe avant d'avoir le ballon quoi. Bon en vrai on est bien, on a Kravatoa, ça c'est quand même assez gros la, la curve est strong Ça ça peut carry, oh, Ah, je suis bête Ah je suis trop bête là Bon ça fait un pas de l'ombre de moins par rapport à Astalor Astalor étant la clé dans, dans ce match-up y un pied, c'est pas mal ça Bon. c'est gros hein ouais my bad my bad on va s'en sortir mais my bad bon on a récupéré le board avec objection on a un joli amalgame derrière, à 4. On peut même attendre un peu. Euh, on a ça qui fait bien avancer dans le deck. La ceinture est cool. Peut-être faire. Non, parce qu'il n'y aura jamais de meilleure ceinture que mélange. Donc peut-être commencer par ça et ça. Derrière, on a des T5 qui peuvent être cool. Ou des combinaisons. Renatal, ça me va. C'est contré. Comme s'il le savait, c'est bizarre. Et Le vizir derrière. Ok. Bon, on reste devant. On reste devant parce qu'on a une initiative des trades. C'est tout moi ça. Je fais une game d'exception la game d'avant. Je fais une super game la première game. Et là je me foire sur une connerie. Bon. En espérant que ça ne change pas l'impact. On verra si ça aura un impact dans la partie. On va piocher. On va sûrement faire ça là. Faut de la pioche. Ou des cartes. Ça ça va face. La question c'est est-ce qu'on veut trade ça. Ouais on va on va essayer de prendre le board. Surtout il est T7. Même s'il y a quand même des AOE T7. Bon. Faut avancer dans l'Astalor c'est la clé. Astalor, ça va vraiment être une carte importante. L'avantage c'est que chaque tour on peut quand même proposer du board. Et ça va être l'objectif. Faut pas le laisser respirer. Empirique pour deux, Il a que trois cadavres Donc il peut pas qu'il une grosse AOE Après il y a cette AOE euh, Qui draine qui est quand même un peu chiante sur cette texture là Et là pour le coup S'il fait cette AOE c'est le pas de l'ombre qui nous Qui nous met mal parce qu'on aurait aimé pas de l'ombre Un Krabatoa sur cette petite AOE on va voir Ça reste une connerie quand même mais parfois le, le, J'ai peur que cette connerie de pas de l'ombre Ouais ça va Pff. Voilà on a une vraie, vraie phase d'attaque à lui mettre ça va être bon Très très bon Peut-être qu'il avait genre une, une AOE et il a pas voulu la faire, mais vous voyez, là, en termes de tempo, il repasse derrière. Hein. Faut qu'il fasse gaffe. Voilà hein. ça veut dire qu'il accepte de prendre. Euh, je pense qu'il avait moyen de gérer mon board. C'est juste qu'il il accepte de prendre autant de dégâts. Bon, il a sûrement l'AOE à 8 mana. Donc, il faut rester statu quo. Il faut pas rajouter de board. Il faut juste creuser le deck, là. Creuser dans le deck, plutôt. Pioche et pioche. En vrai, piocher comme ça. Hein. Oh, ça, ça peut être très gourmand. Tentez juste de faire fan full face. Bon j'aurais pu mettre sur la, la 1 mais de toute façon là on sait qu'il y a une AO qui tombe. Bon il est K25. Sur la grosse créa je peux Amalgame plus jouer Ghoul. Il tue pas ça. Ah si il tue ça. Corps de l'hiver et fait plus. Ok bon, c'est pas dingue. On est toujours pas mal. Oh la bête c'est ce là. J'ai presque envie de la pas de l'ombre. Et je pense que c'est déjà fort là ce que j'ai fait. Prends un amalgame. Ça prend un anti amalgame. Un, amal... un anti direct. J'ai pas envie de prendre un anti direct. C'est pas mal Attention, ça coupe. Bah écoutez on va continuer de creuser dans le deck C'est con il nous reste pas beaucoup de cartes Mais en vrai la clé de toute façon on a dit que c'était Astalor Et euh, je pense qu'on a vraiment envie d'avancer dans ce... Dans cet Astalor il y a le fléau, ok. Donc le fléau, ça va être un peu chiant. Normalement, on a perdu sur fléau. Faut voir si juste. Ouais, là-dessus, on a perdu. En fait, il fallait voir si on arrivait à détruire son. Euh, à tuer Face. Parce qu'en vrai, on a quand même pas mal de dégâts à distance. Et je pense que là, c'est mort, quand même. Bon, ça, ça reste gros. Après, il a des petites cartes. Bon, on va pas. De toute façon, on va pas abandonner. Hein. Moi, je vous le dis. Ça, ça fait quoi Ajoute un sort d'ombre aléatoire dans votre main. Ma foi, ma foi. Ah, C'est dommage, on n'a pas eu Boubou. Ah c'est frustrant Ah c'est frustrant parce qu'on n'a pas eu le boubou divin Après euh... Bon le fléau c'est vraiment le pire truc pour nous hein. Parce que c'est vraiment la prise de board Avec là, euh, avec une, un board étendu Nous ce qu'on veut c'est des monobords Parce qu'on a les potions etc Bon cette gamme est loin d'être finie Parce que là normalement Je l'espère, il a pas la possibilité de reprendre Énormément le board, il va reprendre le board Mais l'idée c'est que ce board là soit pas énorme Genre, par exemple, ça plus rien. C'est un play qui existe. Et en vrai, ce sera un play qui est plutôt bon pour nous. Faut juste que j'arrive à trouver mon Astalor. Mon ETC. Euh, ETC, il va prendre Théotard. Ah, ça va être un match-up complexe. Ça va être un match-up assez complexe. Après, il y a le beatboxer, mais. Avec pas de l'ombre. Tronc, pas ouf on va faire ça hein. on va faire ça ah ouais, ça va être complexe cette gamme hein. Ah j'ai perdu Ah le fléau nous a mis dedans Le fléau Bon je pense que le shadow step aurait rien changé sur un fléau Mais ça reste une erreur hein. Mais sur un fléau normalement on peut pas faire grand chose Après le fléau il est pas censé le jouer hein. Il joue mono rouge Mais ah c'est frustrant Et il euh, y a qui, qui pointe pas le bout de son nez Ce, ce matchup il est pas si mal on le voit hein, d'ailleurs hein. Parce qu'en fait on a tellement de value on arrive tellement à avancer dans le deck qu'on a toujours du board après, évidemment, lui, il a quand même des AO, donc normalement, il en a plein d'AO, d'ailleurs. Donc, il peut gérer le board 4, 5, 6 fois. Le truc, c'est qu'à un moment, les Astalor il y en a un qui arrive, qui met ses dégâts et on peut le remonter, quoi. D'ailleurs, on peut accessoirement remonter le petit Astalor, c'est mieux. Et normalement, on peut avoir double Astalor dans la game et toujours ce petit board qui, qui agresse. Et là, malheureusement, on n'y est pas arrivé parce que il est, bah, il est dans le deck, quoi. Ah c'est frustrant, c'est frustrant. Après il y a peut-être des plays un peu un peu tricky à faire avec la, avec le putricide où vraiment on garde nos anti en main. Bon ça, ça me va. Ça, ça me va, je pense que cette game est quand même perdue mais... Je pense que cette game est quand même perdue. Malheureusement. Oh c'est quoi ces hits tout nul là ah c'est des, des hits qui sont horribles. Non on va partir. On, on accepte notre défaite ici. Euh, bon il n'y a eu qu'une erreur c'est le shadow step. Mais ça reste... Enfin en tout cas une grosse erreur c'est le shadow step. Après euh, si je dois refaire le match. Est-ce que je prends cette ligne de play je pense que c'est la bonne ligne de play, la ligne de play value. Peut-être que j'essaye de mettre un peu plus de setup autour de Putricide, du prof. Peut-être que j'essaye vraiment de... Enfin, du de maître des potions, pardon. Euh, Peut-être que j'essaye de faire un, un setup value autour de ça. En... Mais le problème, c'est qu'il a rarement le board. Mais voilà. C'est dur à dire parce qu'en vrai, moi, quand j'avais le board, lui, il n'en avait pas. À un moment, il y a eu cette 4-4, c'était le setup. Pour moi, c'était le setup où j'aurais pu mettre des potions, mais j'aurais récupéré 3 potions, ce qui est pas mal déjà. J'aurais récupéré 3 potions, enfin une mixée et une seule. Je pense que je peux récupérer plus quand même dans un match-up comme ça. Donc c'est assez dur à dire en vrai, parce que ma game me semble assez propre dans l'ensemble, même s'il y a eu cette petite erreur sur Shadow Step, ma game me semble assez propre, juste, euh... voilà, juste le match-up qui est un peu compliqué. Oh, c'est bien parce qu'on n'a pas de T2 donc ça je pense que c'est plus intéressant qu'Espadoneuse. On a tout de suite la petite 1, 1 et on agresse avec ça. Ouais frustrant. Je pense que si j'ai Astalor plus tôt aussi, la game est sûrement gagnée. Euh, parce que je peux faire Astalor, Shadow Step. Et puis euh, Et là en fait je peux générer un play autour de, de ça. Le board. Hein. On a le maître. Joue des créas dans son deck. Et en fait c'est un truc qui est pas mal dans la curve aussi Genre ça plus ça C'est compliqué pour lui de mettre 4 Ouais ça et ça ça va être bien Ouais, c'est des boards qu'on aime bien. C'est ce qu'on faisait un petit peu avec le voleur miracle dans certains setups. C'est qu'on pouvait presque utiliser le, put le, le putricide comme une, une carte presse de tempo. Ok. On se Je pense qu'on va mettre le board. Hein. On va agresser, donc on va faire ça. Ok Voilà c'est plus clair Mais voyez le match En fait évidemment quand on doit prendre le board Et quand c'est des matchups qui sont Pas forcément pour nous Mais en tout cas quand c'est des matchups très défensifs comme ça Qui ont pas de créa et tout le, le... Enfin en tout cas non c'est pas forcément vrai Parce que les matchups d'avant ils étaient défensifs aussi Mais c'est juste que on n'est pas arrivé à avoir une bo un bon board Bon C'est fort quand même Nul, mais c'est rigolo que je dis haut oh comme c'était fort on prend une autre potion non, en vrai on va agresser, on va agresser avec l'arme je crois ça booste lui Alors, en vrai j'ai quelques l'amalgame et un, un, un totem est un totem quelques totems dans le deck dommage que lui il se booste pas vous voyez la puissance du, du prof Ça nous fait win, hein. je pense. Hein. En fait, j'aimerais bien détruire et mettre du board et pas piocher. Je m'en fous de piocher. C'est chiant, là, on a que des trucs de pioche. Mais... On va quand même faire ça, mais ça c'est cool oh on a dit qu'on voulait pas piocher mais on va prendre un totem non comme ça le totem il va être boosté je pense qu'on va prendre un totem un totem ça hein, techniquement on peut trade ça non, il faut agresser à un moment. Waouh. C'est beau, hein. Franchement, ça fait. Le, le côté ménagerie dans cette méta, il est vraiment impressionnant. Il fait vraiment des gros, gros, gros, gros trucs, hein. Franchement, je m'en veux sur les deux matchs d'avant parce que je pense qu'il y, y a une porte pour gagner. C'est dur à voir parce que, après, je suis tellement. Euh... Comment dire tellement perfectionniste que même les matchups ingagnables je veux les gagner et c'est vrai que je sens sentais qu'il y avait une porte bon ça ça détruit par contre il faut tuer ça avant après on peut faire juste un amalgame Comment hein. le play d'ailleurs Franchement. genre boubou divin on tape dans la 6, -6 et on tape dans l'artificier il y aura sûrement furie des vents donc un truc genre euh... ça et ça Bon, on n'a pas eu de boubou divin, mais c'est pas si grave. Ah, lui, il est en train de carry. Hein. <rire> Je sais pas si ça a vraiment une importance dans le match d'avoir des plus un plus un sur des amalgames, mais franchement, lui, il est là. Hein. Il fait le taf en tout cas. Ouais, le... après, la question c'est le fléau. En fait, c'est un match-up où c'est dur de tourner autour du fléau dans le match-up d'avant, mais est-ce que justement on n'est pas. Parce que vous voyez, au moment où il a fait fléau, j'ai pas mis beaucoup de board. J'ai préféré value un peu. Peut-être que je dois juste bourriner. C'est peut-être ça la ligne de play, même si ça a l'air no brain sur le papier, mais peut-être qu'il faut juste bourriner à chaque fois. Non, mais non, c'est con. Parce que si on bourrine, on prend la grosse AoE pour 8, là qui détruit tout. Là où le fléau, normalement, il l'a pas dans son deck, alors que cette AoE, cette créature AoE, il l'a. Donc non, non, c'est une connerie ce que je dis. Ça, c'est un mecha, hein. On peut faire ça. Merde. C'est grave, hein. On va bourriner, hein. On va bouriner. on va bouriner. Bah avec les potions, on peut avoir des des 3 dégâts, voire des 6 dégâts avec cette ceinture à potion. Et puis je pense qu'à un moment, il faut aussi en finir. faut pas juste faire que co contrôler le board. Surtout que son board-là, c'est pas un board qui est menaçant. C'est un board qui est presque inexistant. Donc euh, agressons, agressons. En fait, s'il trouve pas bah au moins il perd. Il ne faut pas faire durer les matchs comme ça. Il y a Kravatoa qui peut mettre 4 dégâts à distance aussi. Donc ouais, c'est des matchs qu'il qu faut éviter de faire durer quand même. Sinon, on peut justement se faire surprendre. Mais là on a le board. Là on a le board, c'est un board qui fera pas grand chose, il y a alibi. Donc ça c'est cool pour nous, parce que. Ça veut dire qu'il va pas faire grand chose. Ok. Ah trompé là, non il aurait... Ah non, il voulait faire le... la finalité. Avec sense. Ça c'est bien hein. Grignote on grignote hein. Il est à 4 hein. Il est là lui hein. Il est à 4 Et euh, On a le totem <rire> Il est à 4 On a le totem On craint rien Et en gros on a une main incroyable ah, Ça fait que des beaux matchs hein. Franchement vous voyez Ça fait que des beaux matchs Ça fait que des matchs Où on sent qu'il y a une victoire même si à la fin il peut y avoir victoire ou défaite On semble quand même qu'on est toujours euh, On est toujours pas loin quoi Il faut ju justement choisir Voilà, bon, Il est mort. faut justement choisir la bonne ligne de play Enfin quoique. En vrai il est pas forcément mort Qui est capable d'épeler Personne. C'est rigolo en vrai. Ça fait 3 et 3 hein, je pense. Hein. Fait pas 6 hein. enfin, ça fait 1 et 1 quoi bon, on a le temps d'en faire une dernière et puis j'aime vra... trop ce deck franchement c'est trop agréable donc on va en faire une dernière et j'ai presque après euh... j'allais dire j'aimerais bien jouer contre un deck contrôle mais ça va faire une vidéo un peu longue mais parce que je... on peut vraiment gagner contre contrôle c'est juste que les... le setup est pas évident et il faut vraiment être être Très précis quoi, parce que je n'ai peut-être pas été euh, sur les deux matchs. Druid, au druide, faut bourrer donc faut vraiment pas hésiter à avoir une curve extrêmement, extrêmement basse, c'est important. La plus basse possible. Le druide, il faut prendre deux vitesses donc bête de fête, c'est une des meilleures cartes contre druide. Euh... Ouais, ça aussi, c'est très très bien. Tous ces trucs là, là, c'est même si la 1 3 il peut la gérer, mais dans l'absolu, une 1-3 un, il peut aussi la gérer avec son pouvoir. Peut-être je vais juste faire ça et au prochain tour peut-être je vais faire pièce beatboxer. un peu bizarre comme play mais tout dépend de ce qu'il fait. Ah griffure, waouh, il est énervé hein pour détruire tout de suite pavillon noir. Alors ça c'est presque une bonne chose, hein, ça veut dire qu'il a peur de ça. Dans ce cas-là je ne me... sais pas, peut-être garder la pièce pour Blingotron. On va le faire Pas forcément exceptionnel Mais ça reste un 4-3 Ça reste, un... T3 il a pas grand chose à faire en général Il va pouvoir oui Ou alors chercher une, une créa une connerie Je ne sais pas qu'il a un anti-bet sur 4-3 Il va faire du mana là, avec la, la 3-2 Ah non rythme et racine voilà. Pas mal ça On va bourriner Ça ça va être chiant parce que même euh, 3-5-5 c'est dur à gérer Et 3-8-8 c'est dur à gérer aussi Enfin pff. Ah ce que je veux dire c'est même 3-5-5 c'est horrible quoi. Après on a toujours la ceinture hein. bah, J'avoue qu'il l'a fait tôt ce truc là Pas de l'ombre Ça on a piqué presque trop vite. Donc, on a dû donner l'information. Faut quand même faire attention. Ouais, j'ai piqué un peu vite mes cartes. Lui, il peut très bien se dire Ah, ça, après, je sais pas si ça change grand chose dans sa ligne de play. Mais faites attention parce que le timing ça, ça induce aussi des choses. Hein. Le timing de pique, ce genre. Enfin, à moins qu'on qu nous considère comme un, comme un bonnet. Mais normalement, il sait qu'on va plutôt essayer de prendre des, des, euh, des potions de destruction. Et parfois il peut faire des lignes de play en fonction. Genre se dire bah à ce moment-là je vais essayer de mettre du board, même si c'est compliqué pour lui mettre du board, mais il pourrait. Il a gridé hein. Moi je pense qu'il dans un match-up comme ça, il a gridé. Hein. Bah, je pense que dans un match-up comme ça, il a gridé. Ouais, je la joue juste parce que c'est une 4-5. Ça grignote un peu. On a le Kravatora qui est cool ici. Trop cassé. Il pas cassé. Micro d'or, micro cassé. Tout est dit. Un peu chiant ça. Ah et paf. évidemment on remonte pas Krabatoa on garde la, la, la présence on board c'est important les fameuses Wit Wit qu'on peut en, on peut gérer en tout cas une certaine, euh, une certaine limite <rire> on peut en gérer un peu pour deux mana et en top deck euh, mettre des potions on est incroyable Oh! Double colère à 1 ou double colère à 3? Double colère à 3. Ah non, double colère à 1. Oh, ça me plaît son tour. Hein. C'est un tour qui a l'air vraiment faible. Après, il peut avoir griffure en main. Le tour, il est quand même assez faible là. Ok. Écoutez, c'est le tour qu'il nous fallait. Là, il est obligé d'attaquer, évidemment. Ah, il a la griffure, ce diable. Okay. Reste pas mal quand même. Parce que j'ai l'initiative. Les 2, 8, 8 pour 2 mana ça saute. Heureusement. Il tape dans la 1 là. Non, il est pas face. Okay. On a pas de value en main. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud, euh, Cette 8-8 nous fait pas spécialement peur, mais c'est vrai que là les draws étaient pas bonnes, euh, la naga n'est pas bonne non plus, enfin, j'aurais pu essayer d'avoir mieux quoi, après ça reste un truc qui fait avancer dans le deck, hein. et là il y avait des cartes qui étaient bien meilleures, genre c'est con mais un coup telas pour, pour recycler un amalgame instrumental ça aurait été exceptionnel, quoique non. non, parce que j'aurais pas pu le jouer maintenant. Ça me va, c'est des petites cartes. La va aller dans la 4-4. Il reste à 12. Après, il gagne beaucoup d'armure quand même. Bon, on, en vrai, on reste devant. Euh, en vrai, on est toujours devant dans le match. On n'est pas large devant, mais on est devant. Euh, N'oubliez pas, j'y pense maintenant, euh, vous avez un petit lien Instant Gaming dans la description dans un commentaire des vidéos. Euh, si vous cliquez dessus, ça vous permet de gagner un jeu gratos. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est un clic. Vous allez sur une page où c'est marqué participer, vous cliquez sur participer, baf, vous êtes, vous pouvez être tiré au sort à la fin du mois. Donc voilà, ça vous prend 5 secondes pour gagner un jeu gratuitement. Voilà, je vous invite tous à le faire. Ah, c'est top, top cake ça. Ça c'est top cake. Ah, c'est comme ça qu'on veut. On va plutôt faire fan bruyante. Je veux garder mon board, je m'en fous de faire les pas de l'ombre. Au pire, les pas de l'ombre, ça ira sur la jeune naga. Là, c'était un tour qui était important. De toute façon on était devant Dans tous les cas on était vraiment devant Mais c'est vrai que ce tour là il, il, met, fin à la... il met fin à la game Clairement Ce tour là il met fin à la game Ouais, ouais C'est pas évident Franchement c'est pas un deck Il euh... y a des automatismes évidemment Mais c'est pas un deck no brain quoi Le fameux deck Netflix où vous pouvez regarder un film et en même temps jouer quoi euh, c'est vraiment un deck, ça nécessite de la concentration il y a différents plans de jeu en fonction de la situation pas que du match-up parce que j'ai envie de vous dire, quel que soit le match-up vous allez devoir agresser, mais parfois ça se passe pas comme on veut et justement ce côté ménagerie nous permet d'aller un peu dans le late game avec confiance, mais avec euh, il faut être très très précis et, et encore, vous avez un win rate qui est quand même euh, faible si vous allez dans le late game par rapport à l'adversaire Mais c'est normal, mais vous allez gagner quand même assez souvent sur le côté agro bref, j'espère en tout cas que cette liste qui à l'heure actuelle est très cool, 27, top 27 légende, qui pourrait être un deck top méta euh, après les nerfs. Donc euh, voilà, gardez-la en tête et jouez-la si vous avez les cartes, je pense que vous allez vous éclater. Et justement, il y a plein de plans de jeu, donc ça c'est assez excitant de, de à chaque fois gagner d'une manière différente. Sur ce, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, Ciao tout le monde